J'essaie de vous montrer, hein, il y a le rafting, je suis en train de traverser la rivière Ganga pour aller euh, au Beatles Ashram, comme je vous ai dit tout à l'heure ce matin. Alors, regardez le, le rafting. il ah, Les grillages, j'essaie de tirer entre deux, mais bah, c'est nul quoi, je veux dire c'est... Il bon, n'y a pas vraiment monde dessus, ils sont surtout de côté. pourquoi. Il fait chaud, hein, il fait 38 je crois. Voilà, donc... Euh... On se retrouve plus là, je reprends la route, à tout à l'heure. Me, je m'excuse, hein, j'ai dit c'est nul, il faut être nul de dire c'est nul, hein. c'est vraiment nul. Euh, donc, euh, donc voilà, je, je continue euh, le mois prochain le rafting, il y aura la pluie qui, qui commence, il, il pleut les piscines hein, en juin, juillet, et là ça va tabasser, là c'est pour les... Ouais, c'est pour le fener, on retrouve notre, notre bête là. Vas-y toi Ouais, ils se promènent comme ça n'importe où, des fois ils sont couchés au milieu de la route. Il faut pas les embêter, il, paraît. il y a tous les gabarits, hein. Il y a les petits Oh non du Dieu, regardez, regardez. Il y a une bagnole qui arrive, regardez, voilà, gna gna gna, ouais, ça monte, ça passe. C'était ouais, intéressant de voir. Ils s'arrêtent. Et... Voilà, bon, bah, Ashram, ah, Ashram. Ah, on the go, on the way. Oui, je m'adapte à l'environnement, il fait 38 de degrés. Donc voilà, à tout de suite.